Bonjour chers entrepreneurs et chefs d'entreprise, je suis Aimé Kone, responsable marketing digital du cabinet AMP. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous pouvez suivre vos formations en ligne malgré le manque de temps que vous avez. Vous êtes salarié, vous êtes chef d'entreprise, vous sortez très tôt le matin pour aller au travail, vous revenez tard, vous n'avez pas le temps. Lorsque vous allez dans les administrations publiques et tout ça, on vous fait attendre, c'est difficile, vous n'avez pas le temps de suivre vos formations. Alors, dans cette euh, vidéo, je vais vous expliquer l'astuce que mon mentor m'a donnée pour pouvoir suivre mes formations et pour pouvoir lire mes livres. Alors, comment je suis arrivé à, à découvrir cette technique-là? J'avais décidé de me consacrer entièrement euh, pour travailler pour mon mentor, voilà, le coach Régis Samon. J'avais décidé à l'époque et je devais me former vraiment dans beaucoup de domaines. Et à l'époque, j'avais mon responsable, le coach euh, Oscar, qui est le patron de la librairie d'Impact, que vous connaissez. Et il avait déjà commencé à vendre ses livres. Donc, j'avais chaque mois, j'achetais des livres, chaque fin de mois, j'achetais des livres, j'achetais deux ou trois livres que je devais lire et tout cela. Mais je n'avais pas le temps de lire ces livres-là. Et j'ai demandé à mon patron, a dit, mais coach, comment tu as fait pour lire autant de livres, de visualiser autant de films alors que qu'on ne te voit presque pas, tu n'as presque pas le temps, comment tu as fait tout cela et donc, il m'a donné son, son, son astuce. Il m'a dit, mais le problème, c'est que dans notre culture en, en, en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, qu'on maîtrise mieux, lorsqu'on va dans les hôpitaux, on nous fait attendre, il y a le rang. Lorsqu'on va dans les administrations publiques, il y a le rang. Il y a toujours les embouteillages, c'est difficile. Donc, voici ce que lui fait. Il profite en fait de ces heures creuses-là à la banque et tout ça pour lire ses livres. Voilà. Et donc, c'est là qu'il m'a conseillé. Euh, il m'a dit d'avoir un livre... Et à chaque fois que j'ai un temps libre, je peux lire deux pages, cinq pages et à la fin, je voudrais terminer mon livre et tout ça. Et donc, il m'a conseillé une application eh, que j'ai utilisée pendant longtemps hein, pour pouvoir eh, lire mes livres et tout ça. Voilà, cette application-là, c'est Kindle. K-N-I-D-L-E, que vous pouvez télécharger. J'ai acheté beaucoup de livres sur Kindle. Donc, ça vous permet d'avoir des livres numériques. Et à chaque fois que vous êtes à la banque et que vous attendez, vous pouvez prendre le temps de lire avancer. Lorsque vous êtes dans les embouteillages, si vous n'êtes pas au volant, vous pouvez lire également votre livre. Tout ça. Maintenant, la deuxième astuce qui m'a conseillé aussi, c'est de lire avant de dormir. Ça, c'est ce que lui fait. J'ai testé ça pendant quelques mois, mais j'ai vu que ça ne m'arrangeait pas. Parce que lorsque je sommeille, je vais dormir. Voilà. Et Mais j'ai fait l'inverse. Ce que je fais, c'est que quand j'arrive au bureau très tôt le matin, je lis. Je lis systématiquement. Je peux lire 5 pages, 10 pages, ça dépend. Voilà. Donc, euh, Mais si vous avez un nombre de pages bien défini, c'est intéressant. Ou bien un nombre de minutes. Moi, ce que je fais, c'est le nombre de minutes. Voilà. Je prends maximum 30 minutes pour lire. Et donc, en fonction de mon inspiration du jour, je peux avancer vraiment dans mes pages et tout ça. Donc, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir suivre vos formations en ligne. Si vous arrivez à suivre ça, vous allez voir que vous allez avancer dans vos formations en ligne, tout ça. Donc, si c'est une vidéo, vous adaptez tout simplement la vidéo et vous pourrez lire vos vidéos, vous pourrez lire, suivre vos formations sur les plateformes que vous suivez des personnes à l'extérieur ou bien encore en Côte d'Ivoire et pour lesquelles vous suivez des formations. Donc, première astuce, il faut... Profiter des heures creuses dans les administrations publiques, dans les banques et dans les embouteillages, partout vous avez. Et puis, deuxième élément, il faut lire avant de dormir ou encore au réveil très tôt le matin. Vous allez voir que vous allez progresser. Et c'est ce que j'ai fait. Au bout de trois ans, ça fait que la plupart des livres que je voulais lire, la plupart des formations auxquelles je voulais participer, j'ai pu les terminer. Et ça m'a permis d'avoir un bon niveau dans ces domaines-là. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Si vous n'avez pas encore lu les deux clés universelles du Coach Régis Samon, je vous invite à cliquer sur le lien au-dessus ou en dessous de cette vidéo pour télécharger le livre. Il est gratuit. Ça va vous permettre de pouvoir avoir des bases en entrepreneuriat. Choisir de bons produits et développer votre entreprise. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.